et va y rester jusqu'au 22 juillet dans le cancer. La période du passage du soleil dans cette maison d'ici 22 juillet sera une excellente opportunité pour mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur et qui impliqueraient soit vos amis ou les membres de votre famille. Durant ce passage, vous allez avoir tendance à vous impliquer dans des équipes ou des groupes pour faire du travail collectif qui pourrait aussi être du travail de charité ou du bénévolat. Surtout que, que, euh, que euh, votre gouverneur euh, Mercure est là aussi dans le cancer. Pour les prévisions quotidiennes, lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe, la lune sera dans le cancer. Votre onzième maison, votre gouverneur mercure est là aussi comme je viens de mentionner. Vous pourriez devenir un peu nostalgique et les souvenirs plaisants vous reviendront de temps en temps et dessineront des sourires paisibles sur votre visage si vous étiez tout seul où vous pourriez en discuter avec les membres de votre famille et avoir du plaisir ensemble en les remémorant. Une période généralement paisible et tranquille. Vous pourriez tomber par hasard sur de l'information qui pourrait vous aider dans la prise de certaines décisions. Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec. Mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le lion. Votre douzième maison, vous vous sentirez contrarié pour aucune raison apparente. Vous serez très émotionnel que des fois vous pourriez avoir envie de pleurer sur l'épaule de quelqu'un ou que quelqu'un vous prenne dans ses bras pour vous rassurer. Vous aurez envie de vous isoler et faire votre travail sans aucune interruption de personne ni d'appels téléphoniques et à peine vous répondrez aux courriels. Et c'est correct. Essayez de ne pas trop vous impliquer dans des discussions tendues et évitez les confrontations. Euh, les énergies de cette période ne sont pas vraiment favorables. Si vous étiez capable de travailler de chez vous, pourquoi pas? Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec. Vendus, vendredi et samedi pour l'europe la lune sera dans la vierge dans votre signe mercure votre gouverneur est dans votre onzième maison pour soutenir vos ambitions et vos souhaits et vous offrir un intellect et une énergie sans paire, surtout dans les activités de groupe et le travail d'équipe vos réflexes seront au beau fixe et la manière dont vous communiquerez vos idées sera très convaincante en plus de votre charisme accru qui vous aide davantage à convaincre les plus obstinés des gens. La chance vous sourit, profitez-en. Dimanche et lundi, euh, la lune sera dans la balance, votre deuxième maison. Et le plus important durant cette période serait d'être très attentif à ne pas prendre des décisions hâtivement des décisions surtout au niveau de vos finances. Cela s'applique aux achats importants que vous pourriez faire durant cette période. Vous pourriez aussi avoir tendance à sauter aux conclusions, à préjuger et peut-être dire la mauvaise chose, ce qui pourrait vous mettre dans des situations gênantes ou conduire à des conflits évitable, ce qui pourrait affecter vos relations personnelles. Lorsque vous interagissez avec d'autres personnes, la clé est d'écouter attentivement et de tourner la langue plusieurs fois dans votre bouche avant de vous prononcer. Vous, euh, euh, votre, euh, votre impulsivité sera aussi contagieuse, alors ceux qui vous entourent